Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel ProNote. Si vous n'avez pas encore consulté la vidéo de première connexion, je vous invite à le faire. Vous voici sur la page d'accueil de ProNote. Si vous souhaitez vous y ramener, il suffit de cliquer sur l'icône en forme de maison en haut à droite. Vous pouvez accéder à de nombreuses choses sur cette page d'accueil comme par exemple le travail à faire de votre enfant pour les prochains jours, mais aussi les informations de vie scolaire, l'emploi du temps de votre enfant pour la journée, ses dernières notes, et aussi ses dernières évaluations de compétences que nous détaillerons dans une vidéo ultérieure. Vous pouvez ouvrir le volet de navigation, reconnaissable avec son icône en forme de trois barres, et voir les différentes catégories. Nous ouvrirons la catégorie cahier de texte et nous allons dans contenu et ressources. Vous pouvez voir les, toutes les séances de la semaine. Pour une séance, vous avez la matière, la journée et l'heure et le contenu évidemment. Vous pouvez voir le travail à faire à l'issue de la séance avec une petite pastille qui indique ici si le travail a été fait et le travail à faire. Fermons ceci et allons dans la catégorie notes, ouvrons les notes. Dans cette catégorie, vous pouvez changer le trimestre dont vous, pouvez, dont vous consultez les notes avec les petites flèches. Vous avez ici les notes affichées de la plus récente à la plus ancienne. Pour chaque note, vous avez la matière, la date, la moyenne de classe et la note de votre, élève, de votre enfant. Vous pouvez afficher les notes matière par matière. Et ici, vous avez la moyenne générale de votre enfant et la moyenne générale de la classe. Ouvrons maintenant la rubrique Bulletin. Ici, s'affichera le bulletin de votre enfant dès qu'il sera disponible. Vous pouvez également ouvrir les bulletins de votre enfant des années précédentes. Au hasard, Ouvrons celui-ci, vous pouvez l'ouvrir au format PDF. Maintenant, allons dans la partie vie scolaire et ouvrons le récapitulatif. Encore une fois, vous pouvez choisir le trimestre dont vous souhaitez voir le récapitulatif. Ici, vous pouvez consulter euh, l'ensemble des heures de cours que votre enfant a manqué, que ce soit pour des raisons d'absence ou pour des exclusions de cours. Maintenant, nous allons consulter les punitions qu'a pu recevoir votre enfant. Ici, vous en avez la liste avec là le motif et là le détail de ce qui s'est passé. Ouvrons maintenant la partie communication et allons dans discussion. Nous ouvrons votre messagerie. Ici, vous avez la liste des messages que vous avez reçus, avec en gras les messages que vous n'avez pas encore lus et en affichage classique les messages que vous avez déjà lus. Ouvrons celui-ci, par exemple. Ici, vous avez le nom du professeur qui vous a envoyé le message. Ici, la date et ici, le texte du message. Pour répondre, il suffit de taper votre réponse à cet endroit et d'envoyer le message grâce à ce bouton. Nous ferons une vidéo suivante sur le fonctionnement de la messagerie pour vous apprendre à utiliser cet outil et Google Traduction. Maintenant, nous allons voir la rubrique « Informations et sondages ». Ce sont des messages envoyés à un grand nombre de parents auxquels vous ne pouvez pas répondre qui portent sur des événements qui se passent au collège. Ouvrons par exemple celui-ci, c'est sur une journée de lutte contre le harcèlement et vous avez ici le texte du message. Maintenant, nous allons ouvrir la partie de, des informations personnelles et de votre compte. Vous pouvez ici changer votre mot de passe. Dans « Sécurisation du compte », voilà, comme ceci. Vous pouvez également aller dans « Mon profil » et euh, changer vos coordonnées pour que le collège puisse vous contacter. Vous pouvez aller dans « Style et accessibilité » pour changer la langue de l'interface. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Il, vous pouvez contacter le collège à ce numéro si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée.